Bienvenue dans le village de Tsingoni, Tsingoni les amis. Aujourd'hui je vous fais visiter Tsingoni. C'est parti pour immersion ici à Tsingoni. Je commence déjà à transpirer là. N'hésitez pas à partager le live les amis. Merci à vous et à soutenir la mosquée de Saint-André qui est en difficulté. Euh, on reste toujours sur euh, cet objectif. D'accord. N'hésitez pas à partager. N'hésitez pas à partager le live et surtout à participer sur la cagnotte pour aider euh, la mosquée euh, de Saint-André qui est en difficulté. <rire> Alors, Tingoni, qu'est-ce que ça dit ici à Tingoni Immersion. N'hésitez pas à partager le live, les amis. Donc euh, là, au lieu de passer en 4K, on est à 5K de diffusion. Donc euh, je suis en haute performance d'imagerie. immersion, Tingoni, le petit village de Tingoni. Ah, je ne sais pas par où commencer et ni par où passer. de faire une boucle on va essayer de faire une boucle donc on va, on va appréhender comme ceci on va on va prendre cette route on va prendre cette route Et je vais regarder ce qu'il y a d'ici Regardez ce qu'il y a ici, qu'est-ce qu'on a ici, on a une petite vue qui est pas mal, petite vue qui est pas mal ici là, vous avez vu la forêt, c'est juste une petite vue, Alors. Les routes, n'en parlons pas, c'est pas fini. Euh, je sais pas combien de temps c'est comme ça là à Tingoni. Là, vous voyez l'état de la route, il ya des trous partout. Oh, découvrons un petit peu, découvrons un petit peu. Quand les routes là, euh... ah, c'est ch... c'est un chantier les routes euh, chez vous là les amis à Tingoni là. Les routes elles sont dégueulasses. Il y a des trous partout, c'est des petites piscines. C'est des piscines. Hein. C'est vraiment des piscines. Hein. Je vais vous montrer, vous allez voir. Vous allez tout de suite voir le souci. Le souci du détail. Allez. Tigoni, bonjour on est à la mairie de Tingoni donc ici c'est la mairie de Tingoni euh, je vais essayer de vous orienter ça que vous voyez bien cette mairie vas-y c'est la mairie bien sûr la belle présentation qu'il y a ici à la mairie les poubelles juste en face, c'est super. C'est super de capturer ça, là. Voilà. Mairie de Tingoni, donc vous voyez bien. Bon, continuons. Continuons. Doukabe est toujours présent partout, celui-là aussi, là. Ah, nos fameuses poubelles. Nos fameuses poubelles. Hein Nos fameuses décharges sauvages. Là, bienvenue à Tsingoni. Oh, une augure avec plein de poubelles. C'est bien, hein C'est bien, c'est bien. Et n'en parlons pas, l'état des routes. N'en parlons pas là. Là, n'en parlons pas. C'est des petites piscines. N'hésitez hein. pas à partager les amis. l'état de route bon ça, ça a toujours été hein, en fait ça a toujours été euh, les routes non finies euh, les travaux non réalisés euh, bon, je vous apprends rien mais on constate juste que bon bof bof, voilà quoi ça vous donne une image quand même du développement de ce qui va de ce qui va pas, etc. Tu vois, les poubelles, nos mises en place, c'est pas une mise en place correcte, moi je trouve. Donc, euh, on devrait commencer par une belle aménagement de goût. Vous voyez, une bel aménagement, une belle installation qui incite aux habitants à, à jeter là. Parce que là, euh, je, je suis désolé. Je ne sais pas s'ils réfléchissent quand ils font ça. Je ne sais pas vraiment ce qui se passe dans leur tête là. Donc, bibliothèque municipale de Tingoni, annexe. Alors, ça c'est la bibliothèque. MJC. MJC de Tingoni. Et là, vous avez le plateau à côté. Bon, moi, je prends. Je suis les routes, mais je ne sais pas vraiment quand est-ce que je veux me perdre, parce que des fois, je me perds. Ah, voilà nos fameuses piscines, nos fameuses routes pourries qui tuent les voitures. Alors, putain que je transpire. Je transpire. Ah, tingoni, tingoni, tingoni, tingoni. Quelle surprise quelle surprise, Tingoni On a toujours beaucoup de surprises. Hein beaucoup, beaucoup de surprises. Donc, on va monter un petit peu, là. Après... Euh on fera le tour, on fera le tour, mais j'aimerais bien monter ici en face et après on essaiera de trouver une petite route, ça, regardez-moi ça, ça c'est des gens qui boivent les alcooliques là et ils jettent pour tout. ça jette hey, est... n'importe tu sais quand on me dit qu'on est français je me pose des questions, hein. je me pose vraiment des questions, au niveau de la gestion de notre île, au niveau du, du développement, au niveau, au niveau de beaucoup de beaucoup de choses, je me pose des questions, vraiment. Et oui. Et il faut s'en poser des questions. Parce que si on ne s'en pose pas des questions, c'est que on n'en a rien à foutre en fait de.. Certaines personnes ont rien à foutre de l'avenir de l'île. Donc, il faut se poser les bonnes questions et les mauvaises aussi. pas bien Désolé parce que parfois le réseau ça passe et parfois ça ne passe pas. Donc... Euh... Euh, je ne sais pas quand est-ce que j'irai à Chiconi ni les autres villes. Ni les autres villes j'ai pas de planning en fait je m'adapte je m'adapte euh, par rapport à la disponibilité ou alors là c'est très inquiétant très inquiétant les amis ce genre de choses voyez-vous voyez-vous aïe aïe aïe aïe aïe aïe aïe Catastrophique. Oui. Ça... Va S'immerge à Tsingoni, les amis. À Tsingoni, on s'immerge. Si toutefois ça capte pas, désolé les amis, parce que ça peut pas capter partout. Hein Ça capte pas partout. des. On va avoir des. Donc. Les amis, ceux qui sont là, je voulais vous dire qu'il y a la mosquée de Saint-André, le commentaire que j'ai mis, il y a la mosquée de Saint-André euh, Saint qui a besoin d'aide, euh, pour... pour cotiser, pour que ce mosquée ne soit pas fermé, parce qu'elle est euh, en statut critique, d'accord, euh, elle sera fermée si... Euh... Nous ne cotisons pas pour que ce mosquée reste euh, ouverte et en actif, d'accord. Euh, pour cause, difficultés financières, d'accord. Euh, les factures ne sont pas payées, des travaux qui, qui ne sont pas finis, et donc on m'a contacté pour que je puisse créer une cagnotte et pour qu'on puisse sauver cette mosquée. Donc je vous encourage à, à ceux qui sont sur le live à participer sur la cotisation. Euh, ne serait-ce que 1 euro, ça serait bien pour la mosquée. Et voilà, on sera tous heureux d'entendre de, que ce, ce mosquée reste en activité. <rire> d'accord Donc je vous mets en commentaire, d'accord Je vous mets en commentaire le lien Lechi que vous pouvez suivre ici pour participer sur la cagnotte. Pour aider euh, cette mosquée qui est en difficulté euh, et dans nous euh, je vais monter un petit peu voir parce que je vois beaucoup de déchets ici et il est important que montre tous ces déchets d'accord euh, tingoni tingoni réveillez vous le maire de tingoni il va falloir qu'il se réveille d'accord je vais vous montrer un petit peu euh, euh, déchets ici à Tingoni c'est super c'est super propre <rire> euh, donc décharge sauvage pour ceux qui sont sur le live décharge sauvage enfin c'est censé être une zone de ramassage de poubelles hein. c'est inquiétant les gens de Tingoni regardez l'état de chez vous regardez tout ça donc là ici les agents les agents qui traitent les prélèvements là ils viennent, ils récupèrent ce qu'ils veulent et ils laissent le reste et ça s'accumule au fur et à mesure, ça s'accumule, ça va partout et quand il pleut, ça descend dans la mer. Ça descend partout. D'accord, gros point ici. Gros tache noire, d'accord. Je vais redescendre. Je vais redescendre. Bon, pour l'instant on capte bien. qui sont de, sur le live, merci de partager le, partager le live, s'il vous plaît, pour que le maire de Tingoni voit un petit peu... Euh, je ne sais pas s'il sort des fois hein, pour, pour, pour prendre les routes. Je ne sais pas, je ne sais pas, je sais pas. Mais il va il va voir un petit peu l'état de sa ville. L'état de son, son petit village. D'accord, Regardez-moi tout ça. Euh, le constat, je pense que je donne le même... Le même constat d'insalubre, d'accord Que Kaweni. Kaweni. C'est. C'est dégueulasse. Voilà. Décharge sauvage. Voilà, voilà. Voilà. C'est un petit peu. Ouais. Vous comprenez ce que je vous dis, en fait Ce que j'ai envie de vous montrer. Parce qu'il n'y a que la réalité qui va vous permettre de constater, d'accord je, je ne fais pas, euh, je ne fais pas, comment dire, je ne fais pas de politique, je ne fais pas, euh, voilà, je, je souhaiterais, en fait, je souhaite juste, et je montre juste, notre île, nos villages, comment elles sont, comment elles sont entretenues pour que les gens puissent voir la réalité des choses. Je transpire les amis, laissez-moi me reposer un petit peu. N'hésitez pas à partager les amis. Il faut qu'il y ait beaucoup de nettoyage, beaucoup de ramassage de déchets, parce que ça s'accumule. Quand les déchets ne sont pas ramassés, s'il pleut, la pluie amène tout et ça descend à la mer. Donc c'est là où il y a le problème, en fait. Au niveau des ramassages, euh, il faut que les gens mettent la main dessus, parce que c'est la merde. C'est vraiment la merde. Il y en a partout. Il y en a partout. On vit dans, dans, dans une montagne de merde. On vit sur des montagnes de merde. Donc, il faut que ça s'active. C'est bien que tout le monde roule sur des grosses voitures, etc. Grosses voitures, grosses berlines, etc. Mais quand on regarde dehors, chez nous, là, juste à côté de... Juste à côté du coin de votre voisin, ben, c'est la merde, quoi. C'est la merde, comme ici, comme ici, comme ici. La Tsingoni, franchement, ça me saute aux yeux, en fait. Ça, c'est des, des, des déchets qui sont là, ben, ça fait une semaine, trois semaines même, je ne sais pas, moi. C'est pas des déchets d'une journée, ça, hein. C'est impossible. Regardez comment on ramasse chez nous comment regardez comment on travaille chez nous oui. moi je veux que le monde entier voie ça je veux que le monde entier voie ça comment on traite comment on traite la nature ici qu'est ce qu'on fout en fait c'est ça la question on fait quoi what we can do aïe aïe aïe aïe aïe aïe aïe aïe Oh c'est compliqué. Compliqué tout ça de voir tout ça les amis. Et n'hésitez pas à partager. N'hésitez pas à partager. Ah tu vois ça roule en décapotable. Et quand on comme ça. Ça me, fait. ça me fait rire moi. Moi ça me fait vraiment rire. Oh, Tsingoni, c'est très grand. Ça, ça va me donner du fil à retordre. Putain. La vache. Down. Tsingoni. Tsingoni. Vous voyez, en fait, ce que j'étais en, en train de dire par rapport à ça, il faudra, que, il faudra attendre à Mayotte qu'il y ait un, un chinois qui va venir, d'accord, un milliardaire, qui va créer une usine de recyclage pour la ferraille, l'inox, papier et aluminium et tout ce qui est électroménager. Le mec, qui va créer un business sur ça. Il fera une fortune, il sera assis sur une montagne de fortune. Parce que, ici, à Mayotte, rien n'est traité, rien n'est recyclé. Il faut le dire. Il faut le dire. Et on est français. On est un département français. Oh. Bon, bah, bah j'ai rien dit, hein, j'ai rien dit, hein, j'ai rien dit. C'est pas grave, hein, c'est pas grave. On va s'en sortir. Ah. Ça va? Ah, aujourd'hui, euh, je suis chez vous. Hein? Ne se filme. Ah, en quoi ça? Ah, ça là. Ok, bon, on m'a déjà repéré dans le coin. Merde. Je peux pas rester discret moi. Hein. Ah, ma voiture. Une ancienne voiture que j'avais. Une sportive. Oh, bien, bien. Joli, joli. Joli, joli. Joli tingoni. Joli, joli, joli, joli. Oh joli, oui. Oui. <rire> on va dire oui. Moi, je dis oui. Super. Super, hein? Super Tingoni. Bon, monsieur le maire, monsieur le maire de Tingoni, là, euh, il va falloir euh, se mettre euh, au boulot, voilà, recruter des agents pour qu'ils ils viennent euh, nettoyer toute cette merde-là, en fait, pour que ça descend pas, ça descend pas euh, dans, les, dans les petites rivières, etc. Ah, punaise, punaise, punaise. Ça, ça vous choque, hein Je sais que ça vous choque, hein Tous ces trucs dégueulasses-là. Je sais que ça vous choque. Ben, il faut que vous soyez choqués, hein Il faut que vous soyez choqués. Gens de Kingoni qui sont sur le live là, dites à votre mère là, hein? moi j'aimerais que vous lui laissez un petit peu un message sur ses, sa boîte vocale là. Vous lui dites euh, qu'il active ses agents de nettoyage parce que c'est aberrant. C'est aberrant. Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui se passe? Franchement, les gens ils, ils foutent n'importe où. Tu vois, on fourre euh, micro-ondes, euh, c'est quoi euh, Ferraille, matelas, bassine, canapé, on fourre tout partout. Ouais, ouais, on cache un petit peu, hein. ça va pas se voir, bien sûr. Batterie, on fourre, on fourre partout, ça passe, hein Partout on peut fourrer, on fourre. Donc, euh, n'hésitez pas à fourrer, hein, fourrer. Il faut fourrer, n'hésitez hein. pas. Continuez à fourrer. On va monter un petit peu ici. Il y a une mosquée là. D'accord Petite mosquée. On va capturer la mosquée. Les amis, je suis en sueur. Vous voyez tous ces efforts que je fais là pour vous montrer chez nous C'est beaucoup d'efforts. D'accord une belle mosquée. Donc, on fait demi-tour. Hum, mmh, canne à sucre, canne à sucre, celui que j'aime bien. Joli, joli le recyclage. Ah, il y a un mec qui fait une, une barque en bois. Ah, ça c'est bien ça. Ça va Ça va, ça va. C'est toi qui fais oui. ah, C'est bien parce qu'on en voit rarement. Il n'y a pas beaucoup. Là, hein. ouais, ouais. la Là, comme ça, là. Il y a les, les petites barques. Hein, en résine mais euh, les barques en bois euh, alors là on revient sur le mjc euh, on revient sur le mjc là ok j'ai compris c'est tout petit j'ai déjà fait le tour donc je veux pas repasser sur le mjc maintenant je vais prendre ici après on va descendre vers le haut C'est pas mal ici. Ah. Ça c'est du Ah, je vais prendre du... On a sirop, non T'as pas de sirop Est-ce que j'ai de la monnaie moi Est-ce que j'ai de la monnaie C'est combien 20 centimes Je vais en prendre deux. Tiens, tiens, non, garde, donne, donne, donne. Tiens, donne-moi, je suis en deux. Merci. Garde la monnaie, c'est pas grave. Je veux juste un euh, dougou là. Regarde, vous Hey, comme c'est ce la major, c'est pas la major, non Hein Si Ouais, oui, non. Bon. Hein? Oui, non, réponds, je sais pas. réponds Oui, non, oui. donc moi, Damas, Non, arrête un peu là. N'importe quoi là. Pourquoi c'est maurice là. Voyez-moi comme ce qu'il a, je vois Vous ne sentez pas la chaleur là ah, si, si, si, si. <rire> Il fait beau, hein <rire> ah, Bienvenue chez nous, hein? Hey D'ailleurs, on a un bronze. On a bronze. On a un bronze. On On a un bronze. un bronze. On a un bronze. ça a un bronze. On a On a un On Neka Ah, bah hey Hadi hadi vous Hé Hé Hé Hé Hé Hé Hé Hé Hé Hé ah, <m> c'est souvent <Spe grave> Ah, mais... Ah, il, <mess> <cromore> il, il <tiempount8> Mais <depleseur> de mm -hmm> <habillera> okay. à n'a pas quoi, n'a pas quoi, n'a pas quoi, n'a pas quoi, n'a n'a n'a Sois félicité. Aïe, aïe, aïe, aïe. Mm. Mm. Mm. a Mm. Mm. Mm. Mm. Bonjour suis venu à la maison de la Je suis venu la maison de la maison. Je suis venu à la maison de la maison. Je suis venu à la maison de la maison. Je suis venu à la maison de la Je suis Je suis je ne suis pas venu Hey! Hey, je la paix. la Je suis venu à moi, moi. Moi. un peu à Bon, on a fini avec ici. Avec cette partie de la ville-là. On va retourner vers la mairie. Donc, là, le MJC, on est déjà passé là. Hein. Ouais, hein, plus dommage. Alors, si je prends ici, il y a une école là-bas. Mais il n'y a pas de chemin pour... Moi, je vais continuer ici. Euh, Assalamu alaikum, ceux qui arrivent sur le live ou ceux qui y sont depuis que j'ai commencé le live. N'hésitez pas à partager, n'hésitez pas à liker. N'hésitez pas à commenter, à mettre vos avis. N'hésitez pas à cliquer sur le lien qui est là, pour qui est destiné à aider une mosquée à Saint-André qui est en situation critique, d'accord, je rappelle cette mosquée, euh, les factures ne sont pas payées, les travaux ne sont pas finis, il euh, n'y a rien qui est abouti, donc les fonds collectés euh, serviront à redresser la mosquée et à en venir en aide tout simplement, et ceux qui veulent participer, ils peuvent suivre le lien que j'ai mis en commentaire. Que j'ai épinglé pour pouvoir aider la mosquée ça serait aimable en tant que bon musulman d'acquitter la zakat. Incha'Allah que dieu vous aide mmh. regardez les décharges comme ça les batteries tu vois? Je, je rappelle à ça, c'est nocif, hein. dangereux pour la santé, et on en trouve partout, le maire de Tsingoni, le maire de Tsingoni, monsieur le maire, le maire de Tsingoni, alors, je, je... Je dis rien. Je veux juste que tu vois la vidéo, que tu vois les vidéos. Je ne sais pas si tu traînes dans les rues. Hein, mais il faut que tu te rendes compte que c'est dégueulasse ici. Et qu'il y a beaucoup de travaux. Il y a beaucoup de travaux qui ne sont pas finis. D'accord Les routes, euh, c'est des chantiers, mais ce n'est pas de route. Ce pas du tout des routes. D'accord C'est des chantiers, tes trucs là. Donc, je ne sais pas ce qui se passe. Si tu es en manque de fonds de construction de la ville mais il est très urgent d'accord très urgent de se réveiller très urgent de se réveiller d'accord la preuve la preuve d'accord bon et euh, je rappelle que citoyens, d'accord. Tous citoyens, c'est, ce ne sont pas des chiens, d'accord. C'est pas des animaux. C'est pas des animaux qui vivent ici, mais c'est des humains. Et nous devons tous euh, contribuer au développement, à la propreté, euh, au ramassage des déchets, d'accord. Organiser des jours, euh, des, des journées, des journées spéciales ramassage spécial ramassage de déchets dans les villages aussi. Orchestré par la mairie, bien sûr, pas orchestré par quelqu'un qui vient de je ne sais pas où. Il est 13h20 ici à Mayotte. 13h20, euh, regardez comment la chaleur est accablante. <rire> euh. ah. Moi, je vais me mouiller un petit peu la tête parce que ouf, besoin de fraîcheur. ça c'est du courage les amis. Alors euh, j'aimerais, j'aimerais que vous partagez au maximum, j'aimerais que vous partagez, j'aimerais que le lien qui est là pour aider la mosquée soit aussi partagé. un petit peu à l'ombre aïe aïe aïe aïe aïe aïe se met un petit peu à l'ombre se met un petit peu à l'ombre oui oui vous avez raison sur les commentaires que vous mettez là d'accord c'est une histoire d'élu c'est une histoire de gestion c'est une histoire d'engagement c'est une histoire de participation c'est une histoire de tout soulèvement des questions. Eh oui, si personne n'est engagé, il n'y a rien qui se fera. Et rien du tout. Donc, il faut que tout le monde soit engagé. Et les acteurs principaux restent euh, chaque villageois. D'accord Et l'élément principal qu'on va... Appeler l'élément clé, ça sera Monsieur le Maire. Eh oui, c'est lui, c'est lui qui a les responsabilités de la ville. C'est à lui qu'on a légué, d'accord. Donc le grand mosquée de vendredi, soit-il celle-ci, en face. Grand mosquée de vendredi soit-il, celle-ci, vraiment beau, vous voyez, on a vite fait, fait le tour, ça reste quand même petit, et c'est là où il y a plus de facilité, parce que... Ah. École primaire de Tingoni... it's a what i i don't understand yeah. what <rire> What is this? <rire> aïe aïe aïe. <rire> Hello guys. Est-ce qu'il y a un chemin ici? Donc je ne sais pas. Euh, si on se faufile là-dedans, je ne sais pas quelle surprise on va avoir. On va prendre, hein? Je sais pas si ça va bien capter, mais on va essayer. En plus, moi j'aime beaucoup les petits chemins. Chaleur, chaleur, chaleur, chaleur. Mais... Ouh Ouais, belle surprise. J'ai bien fait de prendre ici, là. La surprise est là. La surprise est là. Vous voyez Vous voyez Ici, par contre, je ne sais pas... Parce que, tu vois, ça, c'est pas des déchets d'une journée, etc. Tu vois C'est des déchets, euh, voilà. Mais qu'est-ce qu'ils foutent moi je me dis mais en fait les ramassages, qu'est-ce qu'ils foutent Les ramassages là, qu'est-ce qu'ils font Pourquoi il n'y a pas un centre de tri ici à Mayotte À proximité euh, des, des, des communes ou villages, qui est un centre de décharge. Le centre de dé, décharge sauvage. Moi je descends ici pour que je puisse vous, mettre, vous montrer quand même. Je vais descendre. Hein. Je ne vais pas hésiter. Hein. Je vais descendre pour vous montrer vous voyez vous voyez un petit peu donc j'appelle oh putain j'ai failli glisser vous voyez, voyez c'est une machine à laver on trouve de tout tout en train de moisir là voilà ici un lit bon, voilà c'est c'est dommage c'est dommage c'est dommage vraiment Là. L'incompréhension, euh, je ne je, je comprends pas en fait. Je ne comprends pas. Et. Il y a des gens en fait, il faut qu'ils s'expliquent. Il faut que. Il faut que la Commission internationale euh, descende ici, quoi. Il faut qu'ils descendent ici hein, pour trouver euh, tous les magouilles qu'il y a ici. Euh, parce que j'ai l'impression que. Waouh, la vache. Ah, c'est inquiétant. C'est inquiétant, je m'inquiète pour mon île. Je m'inquiète, parce que je suis un enfant d'ici. Donc, je suis obligé de m'inquiéter. Je suis obligé de m'inquiéter, vraiment. Je suis obligé de m'inquiéter. On est obligé de s'inquiéter. S'inquiéter, nous, parce que nous, nous sommes... Donc bienvenue à Tsingoni, ouais c'est super, c'est super les amis, c'est super, vous voyez comment c'est dégueulasse Et euh, c'est pas la seule ville qui est dégueulasse, hein. j'ai visité Combani, c'est dégueulasse euh, J'ai visité Kaweni, c'est dégueulasse J'ai visité aussi j'ai visité euh, Tsangamouji, c'est dégueulasse. J'ai visité où encore ah, Je ne sais même pas où je suis passé là. Je crois que la ville la plus propre que j'ai pu visiter, c'est Bandaboua. Qui est à peu près correcte. À Bandaboua. Qui est à peu près, je dis bien qui est à peu près correcte. Hein. Même Mamoudou euh, n'est pas aussi propre que Bandaboua. Donc euh, bravo aux habitants de au monsieur le maire. En même temps, c'est petit. Donc, euh, c'est pas mal. C'est pas mal. Mais là, ceux qui détiennent le record, ceux qui ont la palme, Kaweni, Tingoni même, ici où on est, euh, Kaweni, Mamoudzou, <rire> ah là là. Ah là là la vache Ah ben bah, il, il y a beaucoup de soulèvements de questions à se poser beaucoup de soulèvements de questions à se poser par rapport à, à la propreté. On parle juste de propreté, hein, pas autre chose. Propreté. C'est important. Alors, moi j'emprunte de routes, enfin j'emprunte des chemins, mais je sais pas où ça mène. Je dois toujours vous toucher les mains, dis-nous. Vas-y, on toujours vous toucher les mains, dis Ah, ça mène à la route, ça va. de ça on parlait de ça hein. la palme d'or la palme d'or amis nous venons de de finir tingoni d'accord la ville de tingoni donc on va descendre On va descendre là-bas. Après, on aura fini avec la ville de Tingoni. J'ai un petit peu. Euh, j'ai fait le tour partout là. Donc, il nous reste à voir ici, là. Voilà, il y a encore des trucs comme ça. Hein. On est en 2022, il y a encore des trucs comme ça. Hein. Je. je euh, voilà, j'ai rien dit, hein. je vous montre, c'est tout. Mais je dis rien. Je vous montre, mais je dis rien, d'accord Je vous laisse en juger. Je vous laisse en juger de vous. Eh, hey, miouin Miouin monsieur En plus, ils sont costauds. La surprise. Bon, c'est pas grave, hein Dites rien, hein Le dites rien. Ils ne sont, sont pas capables de mettre une route ici, là, en plein milieu de la ville. En plein milieu de la ville. Hein. Putain. Franchement. Je vais continuer. Il faut continuer sur ce chemin. Vous êtes sur la bonne voie. Le pillage continue, que le pillage continue. Que tout continue. On est sur la bonne voie. C'est super. Ouais, oui, oui, oui. Donc les amis, bienvenue à Tingoni, je vous ai présenté Tingoni, d'accord. Euh... Et voilà, voilà les résultats de tout ce que je vous ai montré, donc ça nous, fait... Ça nous a fait 57 minutes de live, d'accord c'est petit, hein, c'est pas, pas si grand. Au même endroit où je suis, au même endroit où je suis, regardez ce que je vous disais. Vous avez vu Donc on va se laisser euh, sur ces images, d'accord euh, Qui sont un petit peu euh, désolants, d'accord Et on se retrouvera euh, à très bientôt sur euh, une autre live, un autre live, d'accord, cher ami. que Dieu vous protège, que Dieu vous protège à ceux qui sont là, à ceux qui ne sont pas là, je vous demande de partager le live, je vous demande aussi de suivre euh, le lien qui est ici, pour aider euh, la mosquée euh, de Saint-Denis, euh, à qui j'ai créé une cagnotte, parce qu'on m'a contacté pour que... Je puisse venir en aide de... à cette mosquée-là, d'accord Il y a un lien litchi qui est mis dessus. Pour ceux qui ont plus, plus, euh, enfin, ceux qui ont plus en plus... Ah, je vais y arriver. Pour ceux qui ont envie de plus de renseignements, euh, il faut appeler sur le numéro qui est euh, sur le, le commentaire, d'accord, pour la cagnotte. Euh, qui est destiné à aider cette mosquée qui est en situation critique, les factures non payées, les travaux non finis. Euh, les gens, ils n'arrivent pas à prier dans cette mosquée-là parce qu'il euh, y a ces choses-là. Donc je vous demande qu'on soit plus nombreux à partager, plus nombreux à participer. Euh, y, com y compris moi, j'ai participé à cette cagnotte. Et je suis euh, l'organisateur de, de la cagnotte euh, qui sera donnée à la mosquée, Inshallah, si Dieu le veut. Et, et ça se fera. inchallah c'est par la grâce de Dieu, inshallah que on le fait euh, pour, euh, comment dire, venir en soutien de, de notre maison de prière. inshallah euh, Je vous souhaite une très bonne journée, un très bon dimanche. inchallah que Dieu vous protège, que Dieu vous garde, que Dieu éloigne la maladie, que Dieu éloigne les mauvaises personnes autour de vous. inchallah qui vous donne le meilleur. inshallah Salam alaikum wa